Le projet Isopolis est un projet qui est né en 2015, euh, émanant de la société civile, d'un mouvement citoyen partisan qu'on appelle RISOM, le Réseau des Innovations Sociétales Ouvertes. Et euh, Isopolis est une proposition donc, euh, faite par la société civile pour euh, soutenir la nécessaire transformation du modèle sociétal réunionnais. RISOM fédère ce qu'on a appelé des faiseurs de changement, les faiseurs de changement, c'était des gens qui étaient déjà, et qui sont toujours d'ailleurs, déjà conscients que la société, le modèle sociétal actuel, renforce les fragilités et les vulnérabilités, et que du coup, on a besoin de restaurer, dans un premier temps, une appréhension globale, systémique, des enjeux sociétaux qui sont actuellement traités en silo. Et donc ces gens ont essayé de porter des projets, des actions qu'on a appelées ensuite « innovation sociétale », mais qui reprennent en fait hein, des, euh, des actions comme l'éducation populaire. Enfin, quand on parle d'innovation sociétale, ce n'est pas nécessairement des choses toutes nouvelles, C'est des choses qui font sens et qui peuvent être anciennes. Euh, et donc l'idée c'était de, de se dire que ces faiseurs de changement étaient un vivier de solutions euh, par rapport aux, aux, aux, aux impasses que la société connaît actuellement. Mais ces faiseurs de changement se trouvent généralement en burn-out, en insécurité financière, parce que leur façon de proposer, d'apporter des solutions ne rentre pas dans la façon dont la société, gère les financements, ses politiques publiques, etc. Et donc il y a une inadéquation entre la façon dont la société gère ses politiques publiques en silo et les proposeurs de solutions qui, eux, sont plutôt dans une démarche systémique d'inclusion euh, et de, de dons, j'ai envie de dire, euh, qui, euh, qui n'est pas très compatible avec la façon dont la société le, les traite. Donc, en 2015, l'idée, c'est de dire, on va rassembler ces gens dans un mouvement, citoyen à partisans RISOM, qui va proposer un projet qui au, pourrait, se propose en toute humilité de soutenir la nécessaire transformation du modèle sociétal réunionnais. Et donc ce projet, c'est Isopolis. RISOM n'ayant pas de statut, il a fallu qu'on trouve des véhicules de portage cohérents au niveau d'Isopolis. Donc il y a eu un premier qui s'appelle Isolife, qui devait faire association Isolife, interface entre sciences et sociétés puisque la science euh, a pour vocation d'objectiver les connaissances, de fournir des données euh, objectives qui permettent d'éclairer la décision publique. Et vu la complexité, la complication du monde dans lequel on vit, bah, il est important pour nous de disposer de, de données qui nous permettent de décider. Sauf que ces données ne sont pas clairement accessibles actuellement et la société n'est pas très intelligible. Isolife avait pour objectif initial de créer cette passerelle entre science et société pour éclairer l'action. Voilà, ensuite... Dans une première phase, Isolife s'est associé à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, pour notamment porter le volet recherche de d'Isopolis. Et au fil d'une première phase qu'on a appelée Isopolis Alpha, euh, financée par la région, on a identifié trois méthodes euh, qui, pour nous, deviendraient les fondements du projet Isopolis, du cadre méthodologique de soutien à la transformation du territoire, que sont le BNB, Bonheur National Brut, mais ou alors BRB, Bonheur réunionné Brut, qui est un indice qui permet de rendre compte du bonheur de la population. Pour nous, comme on accorde de l'attention qu'à ce qu'on mesure, c'était une façon d'amener la question du sens au niveau de la société, parce qu'on pense que si on veut transformer une société, avant de travailler sur le comment, il faut travailler sur le quoi et le pourquoi. Or, cette question du sens et de la finalité n'est peu ou prou jamais posée au niveau des démarches de transformation et au niveau de la société. Et donc, le BNB est un outil, ou le bnb est un outil qui nous permet de poser cette question de la finalité. Qu'est-ce qu'on veut pour la société réunionnaise C'est quoi notre rêve C'est quoi notre finalité Et nous, pour éviter qu'on fasse du neuf avec de l'ancien, on est parti sur le bonheur comme finalité des politiques publiques, pour mesurer l'écart hein, concret qu'il y a entre la façon dont on appréhende les enjeux actuellement et la façon euh, dont on, euh, bah, que nous nous proposons euh, d'appréhender la société autour du bonheur. Mais on ne va pas travailler directement sur le bonheur, puisque le bonheur c'est un indice qui permet de rendre compte qu'on est sur la bonne direction, où le processus sur lequel on va aller, c'est la résilience. Euh, la résilience comme euh, processus de transformation d'un territoire, pour passer d'un statut de victime, de personne passive dans son territoire, à un statut d'acteur, une personne qui va, en conscience de ses singularités et de son histoire, euh, s'empouvoirer pour prendre sa vie en main et donc son territoire en main. Voilà, donc le processus de transformation, c'est la résilience. Donc on a un premier euh, euh, outil, c'est le BNB. Le deuxième, ça va être l'expérimentation comme fondement, parce qu'on part du principe qu'il y a trop de choses qui changent pour qu'on soit capable de faire le changement dans le bureau, de réfléchir le changement. Donc faiseur de changement, il y a bien la notion d'action, et on pense que c'est dans l'action qu'on est en capacité d'appréhender, euh, de poser les fondements d'une société plus inclusive, plus résiliente. Et donc on part sur l'expérimentation comme fondement, et si on part sur l'expérimentation, ça veut dire qu'on doit être en capacité de mesurer, d'évaluer l'impact, des expérimentations qu'on met en place. D'où l'importance de, de la recherche interventionnelle, qui a un, un, une posture de recherche, qu'on est allé chercher au Canada, euh, à travers notre référent qui s'appelle Valérie Ride, un spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, notamment en matière de résilience. Euh, pour nous, l'évaluation, la mesure d'impact, c'est vraiment la, un des, enfin, le pilier méthodologique du projet, qui est donc actuellement porté par l'IRD dans sa phase gamma, qui va se dérouler de juin 2021, à euh, janvier 2023. Et là, en fait, sur cette première phase opérationnelle, troisième phase du projet, mais première phase opérationnelle, on a lancé le 9 juillet euh, l'embarquement, euh, le, le décollage même du vaisseau Isopolis, puisqu'on a utilisé euh, la métaphore du voyage euh, pour inspirer, réenchanter, donner envie d'aller vers la transformation. Et euh, là, on a euh, plus de 200 passagers qui ont accepté qui se sont inscrits pour participer à un voyage de, de, de 20 mois, une co-construction de 20 mois, avec des acteurs qui sont répartis en quatre mondes. L'action publique, avec le CNFPT qui a accepté d'être notre partenaire facilitateur auprès de l'action publique. Euh, la société civile, euh, le monde économique et la science. Donc on a 200 personnes qui, émanant de ces quatre mondes qui ont du mal à se parler, qui vont co-construire ensemble sur cinq échelles de résilience interdépendantes et huit enjeux sociétaux, sur 20 mois, organisés en trois grandes phases un diagnostic partagé, les cinq premiers mois, une phase expérimentale, hein, d'expérimentation exploratoire, qui vont nous permettre d'avoir des éléments sur le comment s'active la résilience, et une phase de modélisation des résultats et d'écriture de la suite du projet, donc la phase delta, qui devrait se dérouler durant trois ans. Là, on est sur une phase de preuve d'intérêt, 20 mois, c'est la, la durée maximale qu'on a parce qu'on est en fin de PE, pour ensuite pardon, pour ensuite passer à une phase de trois ans de passage à l'échelle. Et là, on a 20 mois pour écrire ensemble la feuille de route du projet suivant. Euh, et on a la chance d'avoir euh, aussi un, un vaisseau, donc un lieu physique dédié, euh, qu'on a appelé les maisons d'innovation sociétale, parce qu'on est persuadé que le changement se fait dans euh, l'action, certes, dans la réflexivité aussi, dans la stratégie, mais doit s'ancrer très proche euh, dans la proximité, à travers des lieux physiques destinés à l'innovation sociétale.